l'huile et l'eau. L'interface entre l'eau et l'huile apparaît comme une toile élastique tendue qui s'allonge quand on appuie dessus. Il existe une certaine tension interfaciale entre ces deux liquides, comparable à la tension superficielle qui règne entre l'eau et l'air. Des gouttes d'eau colorées dans l'huile minimisent leur surface en prenant la forme de sphères parfaites, tout comme des gouttes d'eau dans l'air. C'est un effet de la tension interfaciale entre les deux liquides.